Bonjour, c'est Laurence et je suis super contente, voilà. Euh, J'ai enfin la synthèse globale, euh, voilà, donc déjà au mois de mars, à la dernière synthèse, euh, tout était bon, même s'ils étaient un peu surpris, ils avaient mis du temps à me donner les résultats du scanner, il euh, n'y avait rien. Et là, euh, ce qui est bien, c'est que euh, bah, de nouveau, il n'y a vraiment euh, de plus en plus euh, rien dessus. Voilà, il y a pas de. Les résultats sont bons, les résultats sont bons partout, sur les marqueurs, euh, etc. Il y a peut-être un petit quelque chose au niveau de, de la prise de sang, mais bon, pour lui, apparemment, ça ne n'a Pas d'incidence, par contre, je pense qu'avec un naturopathe, ça me permettrait d'aller affiner un petit peu ma gestion à moi de comment gérer les choses en termes d'alimentation et autres parce que j'ai un peu dérivé. Donc voilà, super nouvelle. Il m'a même autorisé mes vacances pour arrêter la partie du traitement qui continue de toute manière, même si je suis plutôt en voie de. De guérison, euh, il y a toujours un traitement complémentaire qui, qui continue quasiment jusqu'à la fin de l'année. Euh, je sens bien que mon corps me dit euh, celui-là tu l'arrêtes un peu, parce que quand même ça a des incidences, ça a des incidences aussi quand même, puisque peut-être que le cœur apparemment est un peu fatigué, je sais pas si c'est dû aux produits, dû au. La déshydratation quelque chose enfin bon, bref un peu un peu de fatigue donc euh, moi qui voulais me remettre à faire du sport eh bien il faut que je le fasse de manière raisonnable en attendant peut-être l'avis la du médecin du cardiologue voilà euh, alors voilà super news je suis soulagée je suis contente voilà euh, bon Enfin, juste que j'attende l'autre avis du médecin avant de programmer mes vacances mais euh, voilà ah, en tout cas je suis euh, l'esprit un peu plus libre c'est une très bonne nouvelle et je vous dis euh, bon courage à tous ceux qui sont sur le même chemin euh, voilà à très bientôt bisous bisous